Bonjour, je suis Zine Bagoumi, cofondatrice et directrice de la start-up EasyGain. Chez EasyGain, nous avons développé EMA, un tapis de rééducation de la marche connecté, qui permet de verticaliser des patients en feu de roulant, d'alléger leur poids de 0 à 100% et de les sécuriser une fois qu'ils sont debout. Dans ce tapis, il y a des capteurs qui analysent la marche et l'équilibre du patient et qui permettent de le motiver grâce à des jeux de rééducation en équilibre et en dynamique. La solution concilie l'humain et le digital car elle permet aux praticiens de faciliter son travail, car il n'a plus à porter physiquement le patient et le digital lui permet d'avoir des bilans de marche de ses patients pour un suivi et une traçabilité de l'exercice. Notre collaboration avec Humanis nous a permis d'expérimenter le produit dans des établissements, en EHPAD notamment et nous avons déployé notre produit commercialisé depuis début 2018 dans une quarantaine d'établissements. Aujourd'hui, cette collaboration nous permet également d'aller plus loin et d'expérimenter le projet au domicile pour rendre accessible la rééducation à la marche à tout le monde, chez soi. Si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, ce serait que pour innover dans ce milieu, il faut aller vers le collectif, aller vers les personnes pour qui on innove, pour détecter leurs besoins et répondre au mieux à ces besoins.